Comment formuler des questions ou les questions d'un test du polygraphe? C'est une question que beaucoup de fois on nous pose. Comment ou quelles questions puis-je poser? Ou comment vous faire parvenir les questions pour poser dans le test du polygraphe? Néanmoins, il faut comprendre une chose qui est très importante. Les questions un test du polygraphe, c'est une des variables les plus importantes du test. Et donc... Ça, veut, ça devrait être une responsabilité pour le technicien du polygraphe, c'est-à-dire c'est la personne la plus qualifiée pour pouvoir formuler ces questions. Les questions d'un test du polygraphe sont une conséquence du, de l'objet du test et de la technique euh, du polygraphe qui va être utilisée. Selon la technique du polygraphe, différents types de questions peuvent être utilisés. Il peut même avoir des questions qui semblent hors de propos, comme par exemple « Êtes-vous assis ?». Cependant, dans un test polygraphique, il y aura toujours des questions qui vont être ciblées à tester l'objet du test, à tester le cas sous enquête. Par exemple, dans un test du polygraphe de l'arsenal ou Vol, on pourrait avoir des questions qui pourraient être par exemple « Avez-vous pris l'argent manquant Est-ce vous qui avez pris l'argent manquant Ou avez-vous pris l'argent disparu Donc il y a différents types de questions dans un test de polygraphe dépendant de la technique et le, le technicien du polygraphe, l'examinateur doit savoir appliquer chaque type de question dépendant de l'enquête, de l'objet de l'enquête et de la technique qu'il qu utilise. Donc, par conséquent, la formulation d'un test du polygraphe dépend 1. De, de la technique utilisée, 2. de, de l'objectif du test, le cas sous enquête, et 3. de la déclaration de la personne examinée, puisque sa déclaration pendant le test peut changer une question. La question peut être adaptée à une information nouvelle que la personne examinée a donnée, a déclarée pendant l'interview. Au Donc la formulation des questions du polygraphe est une, doit être la seule et unique responsabilité du, du, du technicien. Parce que c'est la personne qui sait quelle technique il va utiliser et bien sûr comment, euh, à travers des questions, euh, solutionner un cas, une enquête. Donc le plus important pour vous, c'est de savoir expliquer l'objet du, du test et le technicien saura quelles questions poser.